Pouf. Aïe, aïe, Ça, laisse te bolosse. Ah. Oh. Je vais chaud à vingt véhicules. hé hey, hé hey, Je chaud à vingt véhicules. Tiens. Oula. J'aurais pas dû. Touchez par mon copain Et le mec est en véhicule blindé depuis tout à l'heure. Mais putain, le mec me saoule. Continue avec le véhicule, Hugo D'accord. Moi j'ai un pistolet. Même s'il va bientôt mourir. Attends, je vais prendre un autre, je pense. Allez, voilà. Yes. Vite et cher pour nous. Je, je... Il y en a deux de tank. Hein. Ah oui, merde, je suis... D'accord, le tank a téléporté apparemment. Tu hein. ah. plus C'est pour Jean-Marie <rire> Protège Jean-Marie, espèce de négro Oh la vache Cette vidéo n'est pas raciste. Elle est sponsorisée par le Fonds National, par contre. Et ça, c'est le pire. Et n'hésitez pas à utiliser notre code, code de réduction euh, le, Pen. le Pen pour avoir une réduction de 25% sur ce jeu. Sur, sur vos matraques. Sur votre choix de élection. Pour gagner 10 voix en plus sur vos élections. Marine va, va utiliser ce coupon plusieurs fois sur plusieurs comptes. Bon, sinon, euh, qu'est-ce que vous allez faire euh, plus tard, Jean-Marie Tu es des noirs <rire> À la... Macho... Machala Machelan à la Machelan Mach... <rire> Ma Magellan je... Bravo, vous avez une habitation Bravo, vous avez une nouvelle arme. Ah. Bravo, vous avez plein de trucs, putain ta mère Ah oui, mais moi j'ai des armes pétées vu que j'ai DLC dès le début Ah. Attends, ah moi déjà, je me change. Ah y'a, yeah, j'ai les masques de Team Fortress 2. Ah ah, tu peux pas avoir ça, hein <rire> oh, Regarde, on peut même faire une partie de fléchette. Alors, chaussures. Tiens, partie de fléchette, mes couilles Ah non, mais non, mais le mets pas à poil, quoi. Oh putain, Jean-Marie Le Pen, version Metal Gear <rire> Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin d'un PC. waouh Dégage à ce canon Bon, wow que fait-on Qu'est-ce wow <rire> qu'il y a Waouh oh Ah non, c'est parfait quand je filme, je, je vois plein de trucs trop chelous que tu fais... Oh la c'est horrible... Oh Je suis en train de cramer un vieux normalement, là. Pour Mais eux, tu crames plein de gens hein. ah. Et là, je crame quoi, à ton avis Le ciel Jésus, je t'encule regarde. regarde, Hugo Tu vois C'est une voiture C'est une voiture écrasée. D'accord. Là on va tuer des gens Réellement ah, mon chou Ok T'as remarqué J'ai mis mon plus beau pull Mais j'ai toujours pas mis de culotte. Ah, de... Bon apparemment on a 5... 5... Euh... Euh, police... Ah qu'est-ce que... J'ai vu des gens... Hein, Apparus... <rit> Alors comme ça les... Négros vous faites quoi maintenant Alors vous faites quoi Quand je marie Le Pen il a son tank un peu pimp, là <rit> Attends mais on n'a pas d'émission à faire oh Quoi Oh putain Oh putain Oh, oh putain C'est bon j'ai mon gameplay, tu pourras mieux tu pourras comprendre Ah Ouais ouais bah, c'est un bon, c'est le... Tu vois pas un hélico coincé en haut Ah si <rire> Meurs Occupe toi de l'hélico en haut derrière Ah oui au début, j'ai cru que c'était un avion de Trump. Trump, c'est mon copain, il nous fera jamais de mal. <rire> il aurait pris un beau avion quand même. Mec, je tue des tanks. Ah, attends, ça passe. Pff, pff, voilà. J'ai vu que t'as fait un ride. Voilà, je suis à 10 FPS, putain. Oh. Jean-Marie Le Pen est mort. It's time. Vite, on va prendre un véhicule. Non, arrête. Allons-y. Bon d'accord, tu fais chier. Mais non mec, t'es ouf, toi je veux appeler plein de mes véhicules personnalisés. Eh, hey, descends de là. et <rire> hey, je te fais péter ton ambulance. hein Eh, hey, fais gaffe. Quoique je veux bien avoir la moto. <rire> la Quelle moto. moto Ah bah, il y a une autre moto. Eh viens si Et, et, et... <rire> qui vole une moto. <rire> Alors, comme ça, vous avez des racailles Moi, je suis plus grosse que racailles. Et toi, le gros. La grosse même. Ah. Opération gang Ok! Ah, tu m'as lancer une grosse. Tenez, monsieur, je vais vous votre femme. Quoi? Arrête de faire le bruit du chien, putain! Mets la musique, mets la, la prochaine mission. Attends. Oh, les enculés! Aïe. Non mais tire sur les gens, Hugo! Attends, je choisis la mission, il faudrait savoir, merde! Derrière nous, Hugo, tire! Ah! Aïe! J'avais de tire derrière! Aïe. Attends, il y a une voiture de police là. Je crois, je suis dans le sol. Ah, c'est bon. là Sur la conduite la plus incroyable au monde, de Saint-Roh. De Saint-Roh. <rire> ah, Saint-Roh. Regarde le dérapage que je vais faire. Hop là. T'as vu, tout est géré. Pardon, madame. Mais, hé, ce véhicule est apparu tout seul. Attends. Mais. Les et... tu pas les keufs. Les tu pas les keufs. Voilà. J'étais en boule. Pourquoi tu as fait exploser J'ai pas fait exploser, c'est les flics. Aïe, mais hé, hey, je me fais rouler partout On est arrivé maman Dis D'accord, j'ai victimisé Pierce. Je <rire> vais c'est parti, alors euh, cela à tous, alors... Ah non, euh... laisse-moi pimpe my ride Non, c'est moi qui fais pin ride. <rire> non, laisse-moi pimpe my ride Non, mais sur une voiture de merde, arrête Hugo, sors de là et prends une, un 4x4 par exemple. Un 4x4. Bah là, il y en a un. Regarde la nouvelle voiture que je t'ai fait. Rien n'a changé. <rire> ouais. Dégage. Et voilà, un gros. <rire> ok. Hey. De ma vue, euh, t'étais coincé dans la portière, tu volais. Oui moi aussi j'ai vu... Moi je participe. Oh la vache Ah bah là... Euh, c'est du noir, du noir euh, cramé ça. C'est du noir qui a la bonne couleur. La couleur du charbon <rire> Mais aussi du charbon juif. Chut Putain voilà tu me fais faire des conneries. <rire> parce que oui c'est de ta faute. Déjà parce que t'as fait une blague sur les juifs. On fait des blagues sur les noirs et les musulmans et pas les juifs. C'est ça la règle de Hugo et les amis. T'es ouf, elle me touche même pas. Tiens Aïe Ah oh, non Je me fais attaquer dans le vide. Ah Mange ta grenade Aide-moi Hugo Ah Et là euh... J'ai pas j'ai pas compris mon... le truc mais j'ai réussi à te soulever. Allez Hugo, on se casse D'accord. Vite. Oh putain Quoi Ouah wow. wow. Attends Attends, j'ai un bug Qu'est-ce qui se passe Oh putain Dégage Pierce Et... Oh je te jure ah, c'est bien avoir des lags, juste pour avoir des bugs Ouah wow. Qu'est-ce qui s'est passé et hey, vous, ah oh, non Eh hey Elle veut plus bouger la voiture Ah non, il m'a fait tomber. wow, wow euh... Bon, tu t'as vu ma Putain, t'as un poil, <rire> enculé Bonjour, je voudrais être dans votre travail. On va faire des opérations gang. Ok, ça nous t'étendra. Vas-y, descends et tu les Hihi <rire> Waouh! T'as vu ce que j'ai vu Non. J'ai un, un, un, une citade qui a roulé sur les gens. Euh, la pote baseball. Et lol, fais gaffe, Hugo, tu risques de spoiler Wanky Dead. Ce <rire> qui <rire> est mettre... drôle, c'est le taser. Et je vais mettre des clous pour faire référence à Wanky Dead. En fait, je regarde pas Wanky Dead, mais j'aime bien rigoler sur ça. Comment on peut faire pour gagner de l'argent oh Bah, j'achète enfin... les magasins. Ouais, ouais. Ouais, vous avez acheté un truc. Ah oh non, je crame mes pauvres petits fesses. Et je rentre dans le magasin pour être protégé. Oh non. Grapes Attends, mon personnage Eh, hey, il m'a sorti de mon véhicule Maintenant bah non, c'est le mien. Alors, comme ça, t'as voulu me cramer Putain. <rire> On brûle. On va courir vite. <rire> on va courir vite Tu vas trop vite <rire> Eh Oh merde ah non arrête tu on voit on voit rien quand tu conduis mec D'accord. Prends-toi l'arme alors Jean-Marie Le Pen est mort à cause d'un. Allez grimpe À cause d'un noir. <rire> à cause d'un noir qui roulait très mal. <rire> oh c'est trop stylé Oh Hugo descends, j'ai un meilleur véhicule <rire> Oui Aïe Oh, pardon. Déjà, j'ai le, le feu au cul. Ah là là, quelle belle ville. Aïe. Tu t'es fait tirer dessus Qu'est-ce qui s'est passé Je crois qu'on va tirer dessus. Bon, Pikman, il faut que je te dise quelque chose. Je vais essayer de piloter l'avion. Ah, ah non, Hugo, sauve-moi d'abord Oh, tu fais chier, Moment drôle Merde, <rire> on va péter la gueule Comment t'es descendu d'un étage Bah, c'est simple, tu prends les escaliers. Je vois pas les escaliers frère. Il faut descendre. Et là tu tournes à droite. Non mais va pas mais... sur l'objectif en, de... en dessous de moi. Mais je sais pas où c'est, Hugo Arrête <rire> de dire il faut descendre mec y a pas d'escalier là où je suis Tu vas... Attends. Tu vas à gauche. Tu vas à gauche. Tu, à gauche, tu rentres dans l'appartement, tu vas à gauche et t'as un truc... Non mais je vais à gauche, mec euh... Tu sais quoi Je vais appeler l'ascenseur, ok Non mais rejoins-moi, mec Mec, je suis un enfant. Hein. A few moments later. Okay, non mais je sais pas, mec. C'était où l'escalier Tu me dis des trucs. Regarde, c'était ici, à côté. Là où je shoot. Ah oh, putain. Tu sais, Pikmin, on l'a déjà fait ce jeu. Tu dois t'en rappeler. Putain, me fais gaffe, il y a des lance-roquettes sur route. J'ai vu un lance. C'est pas un feu d'artifice là. <rire> <rire> mais c'est un feu d'artifice, Pikmin. Ça peut pas faire mal. <rire> T'inquiète pas me... Jean-Marie Le Pen, j'arrive <coughs> Oh Je suis dans le... wow oh, <rire> oh merde que ça fait J'étais en dessous Je vais en enfer <rire> Jean-Marie Le Pen m'a sauvé mais il m'a dit Tu vas en enfer <rire> Tu es noir Vous savez ce qu'ils ont fait c'est un putain d'américain Maintenant je suis devenu un pirate ce te plaît en c'est ça Tu es un pirate Mais c'est cool d'être un pirate tu sais c'est la bonne époque Regarde j'ai piraté ce téléphone Quel fils de pute qui a détruit ma caméra mmh, ça coûte cher Ça va coûter 6 000 de boules <rire> C'est quand même sympa de jouer avec des jeux mais même quand tu lags c'est quand même drôle à voir. Mmh. Tu vois ça doit faire chier les gens en te disant Oh putain mais il lag je me déconnais <rire> Alors que en vrai ça, ça donne quand même des trucs que tu peux pas voir. Hugo tu vas voir un truc Oh putain le bâtard Allez Harry On va tuer du pas. qui <rire> veut pas grimper Grimpe Bon bah, re... Attends, essaye de grimper dessus Salaud. les gens Ah presque Yes Vas-y Non Yes, c'est bon Envole-moi Harry Bon bah remonte Ah tu peux euh... surfer Non Ah tu peux surfer Bah bon Attention Le Splash Aïe le mec il... Aïe Bon bah c'était le bon moment de prendre une douche <rire> Aïe Meurs bah, enculé ah. Il pourra pas me voir, je suis accroupi Vas-y à ta barre de vie en haut gros ah, Il pourra pas m'avoir, je suis dans l'eau Ouh putain Ah <rire> bah il, il faut être là dedans <rire> <rire> Mais le mec, il veut que je vais au Roper. Alors que moi, c'est les vrais. Oh ouais oh. <rire> ma réaction, c'était un ro. Bon, bah, c'est un coup sur deux. Hein. Et regardez, ça, c'était. Mais attends, je voulais faire ma blague de Mélenchon là. <rire> J'ai vu le statut là-bas. C'est un... un un mec qui travaillait sur une poutre. <rire> je voulais faire. Ça, c'est la prochaine statue si Mélenchon devient président. <rire> Non, mais on arrête là non Oui, bah attends. <rire> D'abord je pète la gueule à un flic. Voilà. Voilà, c'est pour le fun. C'est pour le fun touch. Seul bâtard de merde. hégo hey, tu te calmes Ah. Ici, euh, pigman police d'état, ne bougez plus monsieur Je m'en fous, je prends je prends ce bateau et j'y vais en pri... Aïe. D'accord. Je suis croisé dans le véhicule. Ah. Monsieur, j'ai dit ne bougez plus Ok. Oh <rire> Merde, c'est moi qui prends Charles. Monsieur, vous, vous restez à terre Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on fait avec des armes, là oh, Monsieur, revenez J'en ai marre de ma vie. Je veux mourir. Parce que je suis noir. <rire> monsieur, arrêtez Aïe. Ne me pensez pas dessus, j'ai eu peur. Alors, le bougnoule. Ta gueule <rire> oh. Ah je vais crever, putain! A <rire> cause d'un faux nul. Aïe! Je me suis pris une balle de keuf avant de mourir. Non, je vais mourir! Tiens! Mais... <rire> je veux bien que Marie-Le Pen meure comme ça! Viens, tu vas mourir! C'est pas vrai! Oh. Oh <rire> bon, allez, ça signe la fin de la section, la mort d'un noir. Ouais. Allez, au revoir! Ah ouais? Ah merde. Ah ouais? Mer. Ah il ouais, n'oublie pas de vous <rire> N'oubliez pas de vous abonner <rire> N'oubliez pas de t'abonner mon bouillon